Voilà, donc euh, ici euh, nous sommes sur le Danube, à Budapest, la capitale de la Hongrie, où Victor Orban est actuellement Premier Ministre, Victor Orban euh, qui mène une politique euh, chrétienne dans son pays. Là nous avons euh, le Parlement. Euh, et euh, là au fond on voit pas très bien c'était le palais impérial euh, voilà il fut un temps où euh, la Hongrie faisait partie de l'Empire austro-hongrois qui a été euh, dépecé après la première guerre mondiale en 1918 voilà, Sissi, est, Sissi euh, était euh, impératrice euh, d'Autriche-Hongrie. Sissi, donc, qui est mort, euh, assassiné euh, à la fin du 19e, certainement pour un franc-maçon. Alors, une des, des grandes conséquences de la fin de la Première Guerre mondiale, voulue par euh, nos chères élites, banquiers, euh, centraux, euh, illuminati et autres, était de, dépe de détruire euh, l'un des, des derniers bastions catholiques euh, de l'Europe, à savoir donc ce fameux empire austro-hongrois. Donc après là, y est, euh, après la République, la République qui est euh, d'essence satanique, hein. la République euh, La République, euh, ils en sont à leur de deuxième, euh, euh, non, enfin voilà. Fin, C'est dommage mais j'espère que euh, l'Europe redeviendra catholique et monarchique.